Finalement je décide de mettre ça en direct Ah ouais c'est bon, j'y suis depuis quelques minutes Bonsoir à tous et à toutes euh, Bienvenue dans la nouvelle version de cartographie de l'inconscient humain euh, Je me doute que euh, ça va en perturber plus d'un et plus d'une mais du coup, on est en direct depuis Zoom, tout simplement. Si vous voulez me poser votre question, euh, je mets... Euh, Est-ce que je le fais Je ne sais pas. Euh, pour me poser ta question, c'est sur Zoom directement. Donc, j'envoie un... Il faut être inscrit sur les, euh, sur les mails privés, tout simplement. Euh, que j'envoie une à deux fois par semaine, hein, maximum. Donc, du coup... Euh, je prends mes marques, je sais pas trop euh, Je sais pas trop euh, ce qui va se passer, comment la soirée va se passer comme d'habitude Encore plus de euh, que d'habitude depuis mon, euh, depuis, euh, depuis la suppression de ma chaîne euh, C'est euh, le grand saut dans le vide Je ne sais pas comment ça va se passer Je ne sais même pas s'il va y avoir des questions Pour le moment on est il euh, euh, y a deux personnes sur le chat euh, est-ce que euh, non, voilà, c'est ça que je voulais dire donc si vous avez une question n'hésitez pas à mm -hmm. le notifier sur le, euh, sur le chat à dire est-ce que je peux passer en direct euh, moi j'aimerais passer en gros c'est pour euh, comme si vous euh, leviez votre main pour euh, euh, pour poser la question, tout simplement. Alors, Pascal, est-ce que euh, Pascal ou euh, Sylvie, est-ce que vous auriez une question, histoire de démarrer le. pas euh de euh, question comme ça. Hein. C'est toi qui vois. Hein, il, y a, mmh. <rire> il y a aucun. Euh, on ne force personne. C'est. Euh mmh. Et donc, je dis euh, bonsoir au chat, bonsoir à Olfa et, et aux autres personnes qui regardent. Ouais. C'est une situation assez délicate, en fait. Alors, de, de... Ah, qui parle J'ai une question. J'ai ah, une question, oui. moi, pas Vas-y. Euh, en fait, pourquoi, pourquoi euh, on a besoin de de l'identification à, à, à, à, à la personne, si c'est après pour euh, s'en défaire. Je veux dire, euh, voilà. Est-ce que c'est clair ou pas Ouais, ouais, ouais c'est très clair. C'est assez intéressant. Alors, qu'est-ce que ça raconte derrière En fait, tu es en, train, es en train de me raconter pourquoi le jeu de la matière Pourquoi est-ce qu'on, euh, en tant que conscience, on se, euh, on se casse la tête à, à créer euh, de, de, de plein de mondes différents, plein de corps différents, jusqu'à arriver au corps, euh, au corps le plus dense, au corps le plus, euh, au corps le plus, le plus lourd, au corps euh, qui nous permettent d'expérimenter. C'est euh, eh ben justement ça, c'est pour expérimenter. C'est-à-dire que... Euh, ce que ta structure est en train de me raconter, c'est la, la notion de perdition, si tu veux. C'est-à-dire que tu n'as, tu comprends pas pourquoi tu es là. Pour... Parce que pour toi, il te faut un but particulier. Il te faut un but particulier comme si la vie en avait un. Et donc, tu es en train de me parler de tes repères profonds. Que tu as besoin de repères. Que tu as besoin d'avoir... Euh quelque chose, une, une forme de, de, de bouée de sauvetage, quelque chose qui te, qui te sauve de... Comment je pourrais dire ça Quelque chose qui te sauve de la perdition, qui te sauve de l'incompréhension la, la plus totale. Et là, je suis en train de toucher dans ta structure, Pascal, euh, de, de, de, de l'émotionnel, il y a de l'émotionnel cristallisé, quelque chose qui n'arrive pas à... À vraiment sortir et il y, y a vraiment quelque chose d'hyper profond comme si j'entendais l'écho d'un écho d'un écho, écho <much> qui, est, euh, qui est là c'est l'écho d'un écho d'un écho, écho et il, ça ça résonne perdition ça résonne euh, je ne veux pas je ne veux pas finir aux oubliettes donc en fait tu as peur d'être laissé de côté tu euh, as, as une peur d'être mise de côté voilà on y est ça va peut-être être la thématique de la soirée qui sait, on sait jamais euh, t'as peur d'être laissé de côté de ne pas être assez utile pour pour être maintenu dans le groupe il y a quelque chose qui, qui raconte ça chez toi et donc il y a un attachement ah c'est assez intéressant il y a un attachement forcené à la matière et en même temps une tentative de fuir la matière de fuir cet enfermement de fuir cet emprisonnement euh, de ne pas être euh... Ah, hyper intéressant donc tu délaisses bien la matière tu bien sur une euh, tu es bien sur une notion de fuite mais euh, le... toi tu ne veux pas contenter les parents tu veux contenter Dieu veux contenter l'absolu. Tu veux faire en sorte de rentrer dans les bonnes grâces du de, de, de, du Seigneur. Hein <rire> tu vois euh, Pour être sûr de ne plus jamais avoir à revivre ce que tu vis, ce que tu as vécu. Parce que ça résonne vraiment traumatisant. Il y a quelque chose de l'ordre de... Vraiment, c'est comme une éponge qui est en train d'être pressée. Et on en sort vraiment. Il euh, y a toute l'eau, donc toute l'émotion qui, euh, qui en sort. Voilà ce que je suis en train de toucher chez toi. Donc en fait, ça, ça se pose comme ça chez toi. À partir de ton vécu, euh, tu, ça cristallise. En fait, tu, tu, tu maintiens des émotions. Tu les mets... En fait, avec les expériences, tu les, ça se... Comment je pourrais dire Tu, tu les fous dans, dans, dans le garage Mmh. Et du coup, tu as une forme d'incohérence, mais tu as, as l'air d'être pas de ce monde-là. Voilà ce que ça raconte. Ce, ce, ce côté émotionnel vient. Comment je pourrais dire ça Renvoie le fait que tu penses ne pas être de ce monde-là, comme si tu ne faisais pas partie de ce monde parce qu'en fait tu veux le fuir parce que c'est. Trop engageant pour toi d'être humain. C'est trop engageant pour toi d'être Pascal. Et donc t'as as une espèce de euh, de je n'appartiens pas à ce monde qui est en train de résonner chez toi. Et donc tu cherches à tout prix la porte de sortie. Tu cherches la porte de sortie, le truc qui va te permettre de ne plus jamais avoir affaire à un être humain quelconque, ni même à toi-même. Et il y, y a une, je suis en train de toucher une lourdeur au niveau des émotions chez toi. Quelque chose qui pour ta structure n'est pas, tu peux pas résoudre ça. Je peux pas résoudre. Mais alors comment je fais? <rire> ah. Il s'agit vraiment de l'acceptation d'être là, si tu veux La clé C'est l'acceptation d'être là C'est l'acceptation de... Et dire acceptation d'être là, je suis, je suis totalement d'accord Par les mots, euh, c'est très facile Par contre, dans au cœur du quotidien, au cœur des potentiels conflits euh, Au cœur de ta fuite du conflit C'est autre chose Mmh. Parce que l'humain nécessite de se positionner l'absolu, donc Dieu, hein, mmh. ne nécessite aucun positionnement. Et c'est pour ça qu'il y a une légère préférence chez toi pour euh, pour Dieu. Pour Dieu, bah oui. Mais pour tout le monde, non Ça dépend des degrés. Mmh. Ça dépend. Il y en a qui sont plus ou moins. Euh, il y en a pour qui le mot Dieu, euh, ça veut rien dire. Hein ils sont très bien à se positionner de manière claire, qui sont très bien à se positionner de manière très affirmée, qui sont très bien à piller la, la planète, euh, à vivre pour eux et seulement pour eux. Pour d'autres, c'est moins facile. Pour d'autres, il y a une véritable souffrance. Il y a eu une véritable souffrance pendant l'incarnation, pendant mmh. que le corps se formait, à, sans même parler d'avant, hein, mmh. juste pendant la, la période intra-utérine, juste pendant la période de la, de la toute jeune enfance, il y a eu des choses qui ont été insupportables. Pas forcément pour l'enfant consciemment, mais pour la structure inconsciente de l'enfant, ça a été vécu comme étant insupportable. Mm -hmm. Et parfois, c'est un truc totalement anodin. Parfois, c'est on me vole, euh, je sais pas, on me dit euh, tiens, j'ai volé ton nez, et euh, l'enfant va rigoler, mais sa structure va, va prendre ça comme, comme étant une agression ultime. En fait, on ne peut pas savoir. Il n'y a jamais de bon choix. Et chez toi, ça renvoie à ça. C'est qu'il n'y a, a aucun bon choix. Et donc, il n'y en a aucun mauvais. Mais toi, tu cherches quelque chose qui est bon, qui est juste à 100%. Sauf que comme on est dans un monde relatif, tu ne peux pas trouver la clé. Tu ne peux pas trouver cette clé de euh, la justesse ultime. La, la, la perfection, j'allais dire. La perfectitude, bien sûr. Euh... La question pour toi, Pascal, c'est est-ce que tu es prête réellement et fondamentalement à, te, à aller voir tes émotions en face Oui. Et à faire ce pas-là quotidiennement, en fait. Non pas seul dans ton coin, mais au contact des autres, au contact d'autres personnes qui, peut-être, n'ont pas du tout, du tout, du tout le même fonctionnement que toi. Parce qu'elle est là, la réponse. La réponse, c'est la diversité des rencontres, des points de vue, des situations, ta propre diversité, ta diversité de réponses, ta diversité d'émotions, ta palette de couleurs, d'actions de, de, de, de, possibles, d'attitudes possibles. Mmh. C'est la liberté. Pourquoi on se, on se... En tant que conscience, on, on s'est... Euh, on s'est cassé la tête à construire un corps relatif, limité, dans la dualité, pour qu'on apprenne. Pour qu'on puisse apprendre pas à pas ce que c'est la réelle liberté, le réel libre-arbitre. Le fait d'assumer ses choix, le fait de créer ses choix. Et quand tu dis qu'on apprenne, c'est l'individu en tant qu'individu, ouais. c'est pas Dieu qui peut apprendre à travers nous. Non, lui, il, est, euh, il se connaît à travers les multiples formes, mais pas que de l'être humain. Ouais. En fait, questionner Dieu, ça n'a aucun, aucune importance. Questionner l'unité ou le divin, appelle ça comme tu veux, n'a aucune pertinence. Parce que c'est pas lui qui a à faire des choix. C'est notre rôle de faire des choix. C'est comme demander au guide quel est mon, euh, le, le prochain truc que je veux c'est à toi, c'est à l'humain de définir la direction c'est à l'humain de définir je veux aller par là et à partir de là toutes les énergies tout, tout l'univers entier obéit au doigt et à l'œil. et c'est comme si en disant je veux aller par là, je veux ça je ne veux pas ça, donc toutes tes préférences et tes aversions en tant qu'être humain, c'était une loupe qui te permet qui permet à toutes les énergies de s'y focus et de dire bah, on va t'aider à ça et en chemin tu te découvres et en chemin, tu, euh, tu découvres l'être humain que tu es. Tu vois si ce choix te correspond. Et tu avises, tu t'adaptes au fur et à mesure. Fais tes choix, Pascal. Fais tes choix. L'affirmation de tes choix, c'est la liberté que tu cherches. Euh, quand tu essayes d'aller contacter l'unité d'aller demander à Dieu d'aller te rassurer dans le Dieu Papa que tu n'as pas eu mm. parce que quoi qu qu'on qu dise quoi qu'on fasse le rapport à la famille notre rapport inconscient à la famille est euh, primordial c'est la pierre euh, c'est la pierre angulaire mm -hmm. c'est la pierre angulaire de tout qui tient l'édifice. Bah oui, parce que... Comme je le disais ce matin pendant, euh, pendant les partages sur Zoom, c'est... une toute L'ego, à la base, se structure sur une toute petite pierre. Sur une pierre mini... C'est ça, la pierre angulaire du jeu. L'affirmation du jeu doit se poser et ne peut pas se construire sans un modèle préalable. Le modèle préalable, c'est papa, maman et... et l'arbre familial qu'il y a derrière. Le, le tien, parce que là, c'est toi qui poses la question, donc je vais, je vais me brancher sur toi et je vais aller voir ce que ça raconte. Hein. C'est mon ouais. métier. Et ben, l'arbre familial, et ça va sûrement parler aux personnes qui sont là. D'ailleurs, bonjour à Véronique. Euh, l'arbre, ton arbre familial. Bon, ça semble évident, mais euh, l'information passe, il est scindé en deux. Mais il est scindé en deux selon ton point de vue il y a vraiment comme deux clans euh, et tu as peur des deux clans le clan papa, le clan maman Ok, tu n'y vois pas ta place tu ne vois pas quelle est ta place tu, tu vois beaucoup trop de différences et, et pas assez les, euh, et pas assez les, les, les choses qui vous rassemblent c'est à dire que pour toi le, le terreau familial est un, est un danger permanent si vraiment je, je simplifie mon discours le terreau familial est un danger... Est un danger permanent. L'information principale, c'est que tu ne te reconnais pas... Yeah. Au sein de cette famille. Et tu ne te reconnais pas, pas parce que tu ne reconnais pas le visage de ton père et de ta mère, symboliquement. Parce que... tu en as une peur bleue. Parce qu'il y a une terreur absolue... à aller à la rencontre de cette violence. Et donc, la violence... Euh, c'est la, trad tra la traduction de ta structure pour le mot pouvoir c'est un pouvoir tu as vu ce que c'était le pouvoir tu as vu ce que c'était que d'incarner un pouvoir une règle, une autorité et tu as assimilé ça à de la violence tu as assimilé ça à quelque chose qui détruit tu as ça à quelque chose qui détruit totalement l'individu qui oblitère qui masque les chemins de liberté. Et voyant que la liberté n'est pas dans la matière, toi, tu as coupé ton, ta pulsion de vie. Donc, on a vraiment une, plein de connexions énergétiques. Euh, euh, en bas, mmh. à partir du premier chakra, on en a plein. Il n'y a pas que le premier chakra et un réseau racinaire. Hein. Il y a plein, plein, plein de choses différentes. Mmh. Toi, tu as coupé ça pour monter vers le haut. Tu as voulu aller en haut. Pour toi, pour, parce que voyant qu'il n'y avait pas de liberté Dans la matière Tu as dit, bah, si la liberté tu as Ta, ta structure a construit le choix Et eh ben, du coup La liberté est dans l'esprit Et non dans la matière oui. Et le truc c'est que C'est le cycle dans lequel je suis en ce moment Donc Je, vois, je, je comprends pourquoi J'ai je, je, ça en miroir dans la matière hein. Mais Tant que tu ne t'inclues pas dans ton environnement familial, que tu le connaisses, que tu sois orpheline, que tu connaisses parfaitement tes parents, que tous tes parents soient morts, que tu sois toute seule, ou peu importe la, ta forme relationnelle, ta relation inconsciente à ta famille, ta relation consciente à ta famille, c'est un chemin qui est nécessaire, voire euh, indispensable pour pouvoir avancer. Tu ne peux pas c'est comme si je te disais, bah en fait, tu veux, tu veux essayer de reconnaître euh, une des étoiles du, de la constellation du cancer sans euh, en t'aider fait, de carte du ciel ou sans. Toi tu prends les étoiles de manière, de manière isolée et tu essaies de reconnaître une constellation tout entière en la résumant à une seule étoile. Bon, je ne sais pas si mon exemple est pertinent parce que je m'embrouille moi-même, mais <rires> en, gros, <rire> en gros, tu te, tu te retires de, de, de l'écosystème collectif et familial. Ça veut dire qu'en croyant voir une personne, je, euh, en, je, crois, je, vois la, je crois voir la multitude en voyant une personne. Bah, en gros, tu fuis l'individu. Tu fuis le terreau collectif, le terreau de l'arbre familial et tout ce que ça peut t'apporter. Euh, l'information qui passe c'est euh, tout ce que tu perçois euh, tout court dans la vie hein, mais là on est, dans le, on est dans, au niveau de la famille dans ta famille ce sont des dynamiques qui sont présentes en toi ah bah tiens euh, ce sont des dynamiques qui sont totalement présentes en toi c'est à dire que il y a tout ce que tu perçois est en toi c'est une base. C'est une grosse base. Tout ce que tu perçois est en toi. Et toi, tu dis, tu perçois ça. Ta structure perçoit une dynamique, la violence ou euh, le pouvoir. Et tu dis, ça, c'est chez l'autre, mais ça, c'est pas chez moi. Ah ouais, Parce que moi, lundi. je suis différente. Je comme ne veux pas aller sur ce chemin-là. Comme ce qui s'est passé lundi soir, ouais. Voilà, exactement. Comme dans la formation... Euh, communiquer avec la structure inconsciente. Précisément. C'est je me retire. Et là, ce que tu as vécu lundi soir, c'était, tu as vécu dans le jeu de l'humain, dans le jeu de la matière, dans ce théâtre qu'est le monde, ouais. ta manière de te positionner face à des gens qui, en fait, ne font qu'affirmer leur point de vue. Et, en fait, voilà l'invitation pour toi. Mm -hmm c'est de trouver une manière d'affirmer ton point de vue et affirmer ça, ça ne veut pas dire écraser affirmer ça veut dire alors ça ne veut pas dire écraser les autres ça ne veut pas dire imposer à l'autre quelque chose ça veut dire le reconnaître pour moi c'est ça que je crois que je fais pas bien de, de, de le distinguo tu vois entre, euh, entre, entre les deux affirmer, entre affirmer puis imposer et... ouais ouais, ouais. Parce que pour toi, pour ta structure, c'est une, viol une violence inouïe. C'est euh, juste être violent que d'affirmer quelque chose. Parce que tu as vécu ça comme étant de la violence. Ouais. Okay. Mmh. Bon, ben, tu vois, je pensais qu'il n'y avait pas de question. Il y a toujours une question. Il y a toujours une question parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la, la, la, la, ce que je nomme la structure, on peut, on peut résumer ça par l'inconscient, l'être de la personne, à la, qui a à la fois une architecture énergétique, une, des choix inconscients et des choix conscients et des actions et un corps mm. est, un, est un ordinateur quantique, mm. c'est un ordinateur quantique qui crée la réalité que tu vois. La matière est, un, est la combinaison, si je dois rester simple, d'à la fois des choix inconscients, la structure, ce que je nomme la structure inconsciente, et d'une trame énergétique, ce que je nomme l'architecture subtile, l'architecture énergétique. Et les deux ensemble, ça crée la matière et ça crée ce théâtre. Tu vois mmh. Mmh. Et du coup... Je ne dis pas ça par hasard pour toi, hein, Pascal. Mais tout l'objectif est de, que tu intègres au fur et à mesure que la matière est un espace de libre expression. Est un espace dans lequel tu ne fais que t'explorer. Que ce soit la scène que tu vis maintenant, que ce soit la scène que tu as vécue lundi soir, lundi soir pendant la formation pendant la formation que ce soit euh, ce que tu as fait dix euh, minutes avant euh, que tu sois devant ton repas seul que tu sois avec des amis que tu sois avec euh, ta famille avec des inconnus tu n'es qu'en face de toi même et là je suis en train de toucher quelque chose d'intéressant c'est que tu as une peur pro au delà d'avoir peur des autres du pouvoir manifesté de l'autorité de mmh. l'expression euh, la pierre d'achoppement c'est la crainte de soi-même. Tu vois, ça, je ne fiche pas pourquoi. Pourquoi j'aurais peur de moi, quoi Parce que tu as peur de tes propres réactions. Ah ouais. Donc ça tu va ne me sais, Tu ne sais pas si ça va être bon ou mauvais. Tu ne sais pas si ça va être accepté socialement ou pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais rien de toi. Je ne sais pas ouais, si je vais être condamné ou pas. Est-ce que tu vas être quelqu'un de vertueux Quelqu'un d'ambitieux, de vaniteux, de fier. Et en fait, scoop, tu es tout à la fois. Ouais, tu ouais, tu ouais. es absolument tout à la fois et la matière. Pour tu vois, on retombe sur nos pattes, sur nos pattes. La matière sert à expérimenter tout ça. Pourquoi l'unité, l'absolu unité que toute la création est pierre, animaux, ordinateur, tout. Pourquoi on a créé ça Pour pouvoir vivre ça. Pourquoi on a créé la matière Voilà le pourquoi de la matière. C'est une exploration de soi. Donc ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde, là, en ce moment, c'est aussi une partie de nous, quoi. Une... Ouais. Qui nous est renvoyée. Précisément. Précisément. Genre euh, quand euh, ouais je, je n'ai marre euh, vous me faites tous chier je vous en foutre sur la gueule c'est ça quoi ouais et comme il euh, y a Olivier qui je sais pas si c'était en même temps sur YouTube mais il y a Pascal qui te qui te dit Pascal tu es comme moi bravo et il y a Véronique qui dit nos yeux projettent le monde et effectivement mmh. c'est imagine-toi au centre de ta poitrine un projecteur 3D qui projette la matière et donc y compris la forme de ton corps la forme de tes cheveux, la couleur du bandeau etc. constamment mmh. et l'objectif si en enfin la clé c'est de comment pourrais-je dire ça c'est de t'inclure dans le réel c'est facile d'aller fuir euh, et dire « Ah, mais il se passe ci dans tel pays, cela dans tel autre. Euh, regardez les petits miséreux, Mais toi, qu'est-ce que tu vis vraiment dans ta réalité Qu'est-ce que tu vis avec tes voisins Qu'est-ce que tu vis avec ta famille mm -hmm. Qu'est-ce que ça fait ressentir en toi Qu'est-ce que ça révèle de toi Quel choix ça te mène à prendre Tu veux aller vers Dieu Parfait. Mais... Exprime-le ici. Exprime-le dans la matière. Donc, accord. De ce que j'ai pigé ce soir, c'est tout ce qui, tout ce que je perçois, est en moi. Et, et en fait, ce que j'ai peur, c'est la peur de moi-même à travers. Euh, en barricadant mes émotions. Euh, je, me, je protège celle qui a peur d'elle-même. De, mmh, tu as façon, qu'il y a énormément de colère chez toi. Ah bon <rire> Il y a de la colère. Alors, colère, ça veut dire un grondement sourd qui est là et qui tente de se manifester à travers peut-être tes choix, tes actions, tes paroles, peu importe. Mais il y a quelque chose qui est là. Ouais, je rêve. Quand je rêve, je hurle tout le temps et je me bats. Ah, tu vois Et, et je, je hurle et je, contre des gens, je les injurie et tout, Il paraît que C'est un exutoire. <rire> <rire> <rire> je te jure, oui. des fois, le soir, j'ai la trouille à l'intérieur. Je me dis, oh, mais qu'est-ce qu'ils vont... Parler? Les voisins, ils vont m'entendre parce que je hurle comme... Je euh, du troisième, ils doivent entendre. Hein. L'espace de liberté que tu te laisses, c'est dans tes rêves. Fais en sorte, progresse petit à petit Parce que ça c'est Voilà, est, on, on est là pour apprendre Donc progresse petit à petit Chemine petit à petit Pour, que, pour planter les graines De ta liberté pour que cet, ex, cet es, pour que cet espace de liberté Qui est la nuit Passe le jour Et tu vas voir que la vie va être plus facile mmh. Peut-être plus joyeuse Peut-être plus euh, animée mmh. Ok ça marche, merci. Avec plaisir, euh, Pascal. Merci pour ta question. Mm. Euh... Sylvie, est-ce que tu as une question ou alors euh, le live termine là <rire> J'adore. Tu, tu m'entends, Samuel <rire> Oui, je t'entends. Comme je suis à l'extérieur, euh, j'espère que ça va aller. Euh, ouais, en fait, moi, j'avais une question euh, très, très intime, on va dire. Mmh. Euh, comment venir à bout de mon obsession amoureuse qui me, que je traîne depuis 4-5 ans en fait Ok, donc tu as quelqu'un en tête depuis 4-5 ans, si je le traduis Oui, tout à fait. Okay. À côté de ça, je suis mariée depuis euh, de nombreuses années, mais effectivement, j'ai quelqu'un en tête, euh, c'est pas réciproque a priori, mais c'est moi qui euh, est omnubilée par cette personne en fait. Et j'arrive pas à. Alors déjà, je sais que c'est de l'obsession amoureuse ou de la l'inérance. Mais euh, j'arrive pas à en venir à bout. Je sais pas comment faire. Ok. Euh... Alors, obsession amoureuse. Ouais, ça, je suis en train de toucher cette, euh, cette énergie chez toi. Ah, Qu'est-ce que c'est que ça C'est une forme d'exutoire pour toi. Presque une fuite. Presque quelque chose qui te sort, qui t'anime, qui te fait bouger. Ah, ça te sort de la torpeur du quotidien. Ça, torpeur, ça te sort de cette torpeur quotidienne. Et en même temps, c'est un monde qui t'enferme. C'est ton monde à toi. Mmh. Ok, Donc, on, on est sur une logique d'intimité. Pour soi. Ah, ok. Pourquoi Parce qu'il y a la notion de sacrifice derrière. J'ai toi. Il euh, y a la notion de sacrifice. T'arrives pas à poser les limites pour toi. Donc il te faut créer une situation assez extrême, bon, par exemple celle-ci, pour pouvoir toi avoir un monde qui n'appartient qu'à toi. Oui, ré... ça reste un, un monde de fantasmagorique, quoi, parce qu'il n'y a, ouais. a rien de réciproque. C'est uniquement euh, ressasser sans arrêt la moindre chose ouais. que la personne dit. Euh... On va revenir dessus dans son coin, on va aller prendre l'air pour euh, voilà, se raconter l'histoire sans arrêt. C'est assez, euh, assez ouais. troublant et j'ai l'impression de devenir idiote avec ça quoi, parce que je en... tourne en rond en fait. Ce n'est pas, pas du tout constructif. En gros, tu es en train de te faire souffrir. Tu polarises mmh. de la jouissance en souffrance. Mmh. Euh, la notion de partage, quand elle n'est pas réciproque, c'est là où ça devient la plus puissante. En fait, tu, te, tu intensifies ton existence à travers ça. C'est une manière de rendre intense ton existence. C'est une manière mm -hmm. de... Comment je pourrais dire ça Ouais, d'intensifier de de, ton existence. Au point où il n'y a plus que ça qui compte. Et donc, c'est une manière de fuir le quotidien. J'en reviens à ça. Hein. D'accord. Il y a une fuite... Il y a une fuite de ton quotidien, il y a une fuite de cette lourdeur... Voilà, je suis en train de toucher de la lourdeur quotidienne chez toi. Mm -hmm. La lourdeur liée au quotidien, quelque chose de très plan-plan, quelque chose de très... Euh, comment je pourrais dire euh, Routinier. Routinier, voilà, merci. De, quelque mm -hmm. chose de très, de, de très routinier, de quelque chose de très posé. C'est d'abord si, ensuite numéro 2 c'est ça, ensuite euh, numéro 3 c'est ça, puis après c'est mm -hmm. ça, et c'est toujours le même chemin. Et... tu pourquoi tu es là-dedans Parce que c'est une manière d'échapper. De voir que cette routine est mortifère. Et surtout, euh, ça te renvoie à ton pouvoir. Ton pouvoir d'action. Ton pouvoir de changement. De changer une partie de ta vie, ou toute ta vie, ou peu importe. Et que le changement provient de toi. Pas des autres. Et donc c'est arriver à connecter, rentrer dans un processus où euh, cette obsession amoureuse c'est une, ex une excuse extérieure alors c'est à la fois une excuse pour voir que tu n'as pas de pouvoir et aussi une opportunité de, pour voir ton euh, en résonance que euh, tu n'arrives pas à bouger dans ta vie comme si tu, tu n'arrives pas, pas à être motrice quelque part Ouais, je me reconnais beaucoup euh, dans ce que tu dis, ouais, effectivement. C'est pourtant f... pas faute d'essayer, hein, mais euh... ouais. <rire> Ça bloque. Ouais. Ouais. Euh, on va aller, on va creuser euh, un peu plus profondément. Alors. Euh... Intensité. Tu ne trouves rien nata mesure le monde euh, le monde extérieur, les opportunités qui y sont, les opportunités matérielles la, la, donc la matière, les objets les gens, les situations sont quelque chose de très loin il y a une part de toi qui est extrêmement loin de tout ça qui est limite enfermée, un peu comme si tu étais une princesse euh, enfermée dans son château avec l'interdiction de sortir de sa chambre et il y a quelque chose qui dont, ouais, la, la, ton, le plaisir est interdit le plaisir est interdit il y a quelque chose qui n'est pas avouable ah ouais il y a une honte de ton plaisir et le plaisir repose sur la jouissance de soi la jouissance de soi c'est euh, comment je pourrais exprimer ça simplement c'est chaque action chaque situation me représente est le symbole de qui je suis. Mes actions sont le symbole de qui je suis. Mes gestes, mes attitudes, mes mots, mes choix, et le monde, par extension, est un symbole, représente, et la manifestation, et l'extension de qui je suis. Et donc, je retombe sur la stagnation. Tu n'arrives pas à bouger par toi-même. Il te faut un une aide extérieure. Mais euh, en fait, des fois, je me demande si je ne manque pas d'idées, en fait. J'ai l'impression d'être euh, à court d'idées justement pour me faire bouger. Enfin, tous les jours, je, enfin, je travaille tous les jours, j'ai une vie euh, mmh -hmm. sociale, etc. Donc, je ne pas dire que je suis dans une tour d'ivoire euh, ouais. à attendre que ça passe. J'ai vraiment l'impression quand même d'agir. Mais effectivement, pour changer des choses dans ma vie... Je... Ça va être lourd. Je me lance dans des activités, mais bon, euh, soit ça suit pas, ou il y a toujours un côté euh, dénigrement, ou à quoi bon. Euh, ouais, ça et ça, c'est une, ça, une mmh. densité, tu vois. C'est comme un. T'essayais de courir le 100 mètres mais euh, t'as euh, 20 couches de vêtements, quoi. T'as un sac de 10 kg sur le dos. Donc en fait, tu peux pas. Cou... Tu t'aimerais courir le 100 mètres oui. mais tu peux pas courir le 100 mètres mmh. parce que tu t'alourdis de quoi, toi Qu'est-ce que renvoie ta structure Tu t'alourdis de, de ce qui n'est pas fait pour toi. Ah, bah ouais, on retombe sur un mental. Le mental, c'est ce qui rigidifie, si tu veux. Oui. Euh, sur l'aspect routinier, tu t'accommodes de choses. Tu as éteint ton feu. Tu t'accommodes mmh. de choses qui ne sont pas pour toi. Et donc, qui, euh, qui n'est pas euh, adapté à tes besoins. Mais, mais concrètement, c'est quoi et, par rapport et concrètement, c'est bah, euh, partout dans ta vie. Hein. C'est-à-dire, ouais. est, est est-ce euh, que telle relation nourrit mes besoins Ouais, c'est ça. Est-ce que telle euh, situation nourrit mes besoins Est-ce que telle mm -hmm. action nourrit, me nourrit profondément Et chez toi, tu t'affames. Tu, tu es en train de t'affamer parce que il euh, y a ton rapport à l'autre là-dedans. Ok. Alors, déjà, euh, avant ça, il y, y, a, y a un blocage inconscient au niveau mental qui se pose chez toi. C'est-à-dire mm -hmm. que tu, tu vas mentaliser le monde, tu vas le rationaliser et c'est une manière de d'éteindre ce feu des désirs, des besoins, des envies, euh, des pulsions, de l'intensité en toi. Évidemment, pas chez les autres. Mmh. Et donc, une des stratégies que tu as posées pour ça, bah, c'est le mental. C'est le mental. Donc, il faut que je donne un coup de pied dans, dans la fourmilière du mental, <rire> mais ce pas facile. quoi et euh... bah, Oui et non. Le mental, il est là pour modéliser ton monde. Donc c'est grâce au mental qu'il euh, bah, y a la forme du monde, avec les couleurs, les textures, les objets, les corps, etc. Euh... Ce que je suis en train de toucher chez toi, c'est... En fait, tu t'accroches au mental, voilà. Tu t'accroches à la forme, aux apparences. Tu dois paraître. Et... Le reste ne compte pas. Tu t'oublies. Tu, tu mmh. te sacrifies. Il y, a la, il y a vraiment une notion de sacrifice mmh. chez toi, Sylvie. On retombe sur ce que tu disais au début. Ouais. ouais. ouais. Mmh. Tu vois, on, on est vraiment en train mmh. de faire une boucle. Ouais. La boucle est, boucle, la boucle est bouclée, comme on dit. Bah, J'ai vraiment l'image de, de la mère, en plus, hein, de, de copier un peu le, le schéma maternel as du fils. Tu n'as pas oublié d'être mère, mais tu as oublié d'être femme. Mmh. Et c'est là le truc, c'est comment toi c'est quoi être Sylvie pour toi à l'heure actuelle dans ta vie et donc c'est un retour et on tombe dans, dans c'est la suite de ce que je disais à Pascal hein. mmh. c'est quoi le fondement c'est quoi les fondements de ton individualité elle a l'impression d'être au bord du précipice là de... <rire> et ouais parce que le rapport à soi il est insondable infini et elle est là la clé Elle est là, la clé. C'est toi qui as la réponse. Arrête de chercher des réponses ailleurs que chez toi. Et les réponses, ce n'est pas un blabla mental, ce n'est pas qu'un blabla mental. Les, une réponse est une action. Une réponse, c'est une émotion. Une réponse, c'est un positionnement. Et c'est ça la clé pour toi, c'est que c'est de trouver au cœur de chaque situation la réponse à l'intérieur de toi. Quand on dit que la clé est en nous, que les réponses sont en nous, c'est littéral. J'ai du mal à, à voir, à, à faire remonter des exemples, tu vois, je... Des exemples de quoi, quoi par rapport à mes, à mes émotions, à ce que je ressens à... Tout, émotion, sensation, point de vue, action, tout ça, c'est, ce sont tes réponses, ce sont tes évidences. Et c'est là Donc, que ouais. tu te reconnectes à ton individualité, à ta liberté et à cette intensité que tu cherches chez cette personne. Oui, parce qu'en plus, la personne est intense, la personne qui... voilà. Ben voilà. Mm -hmm qui est l'objet un petit peu de mon obsession est quelqu'un d'intense, d'authentique euh, voilà. de direct, de franc euh, tout, ce ben voilà. <rire> tout ce que tu veux voir chez toi tout ce que tu perçois comme si tu reniflais le truc sans savoir où c'est mmh. et tu, que tu ne t'avoues pas totalement encore que tu peux toi-même euh, faire ça, réaliser ça donc, à la limite, il faudrait presque que je m'appuie sur ses comportements, sa façon d'être, pour euh, moi, à la ça limite, à toi de voir euh, me lancer, mais ça, mais faire ça quelque ça chose, peut... quoi, pour oui. bouger. Ça pourrait être quelque chose, oui. Mmh. Ça, c'est à toi de le décider. En fait, c'est comme si je manquais de modèle, quoi. J'ai pas de modèle, j'ai l'impression d'être... Euh... Ouais, comme une petite fille euh, un peu démunie, bien sage, ou le fentes. modèle. Tâtonne. <rire> ouais. C'est du tâtonnement, c'est mmh. euh, échec-réussite. C'est « je sais pas, mais je vais faire ». Je fais, je vois ce que ça donne, je valide ou j'invalide et je recommence. Et Parce là, en fait, dans l'inconnu, ouais. il y a le plaisir. Ouais. Quand tu connais par cœur ta vie, la vie, elle est morte. Oui, puis il y a le par cœur, il y a la honte aussi, la culpabilité face au conjoint qui est là, qui, qui est au courant de rien, enfin, c'est terrible, c'est... Euh... C'est très euh, ouais, c'est honteux, c'est comme une maladie honteuse pour moi mais euh, ouais, Alors que, que quand je sorte, tu quoi. contactes ouais. cette notion de je sais pas, d'inconnu, de bah je Donc en fait, accorde-toi des espaces, des petites bulles de je sais pas. des, des petites bulles d'inconnu dans ta vie. Mm -hmm. Dans ton quotidien, dans ta semaine, crée des petites bulles d'inconnu, de je sais pas. Et là-dedans, bah, qu'est-ce que tu vas faire Je sais pas. Autorise-toi cette liberté. Autorise-toi l'excitation de ce je sais pas. Ouais, c'est devenir un petit peu plus irrationnel, quoi. Enfin, même ouais. peut-être d'agir de façon un peu irrationnelle. Carrément. Mmh. Carrément c'est okay. Ouais Ouais On pourrait résumer ça comme ça <rire> Ok Merci beaucoup Sachant que l'irrationnel c'est pas quelque chose D'irrationnel dans le sens euh, Le chaos a une logique Le chaos est orchestré Et ce qui semble En fait tu dis c'est irrationnel Parce que c'est le mental qui parle parce que tu perçois ça à partir de ton point de vue qui est rationnel et qui mmh. a l'habitude des cases et des numéros mmh. mais même cette irrationnel est orchestré et a un, un dessin et c'est là c'est là tu dois aller toucher quelque chose de toi Ouais, se laisser porter quoi, un petit peu. Ouais. Mm. Ouais. Donc crée-toi des bulles. Crée-toi des bulles de. Euh... Bah là, dans cette situation, bah, je décide de me créer une bulle de je sais pas. Et au lieu de fonctionner de manière habituelle, de dire les mêmes choses, ceci, cela, eh ben je contacte quelque chose que je ne connais pas à l'avance. Que je mmh. ne suis. Ouais capable moi-même d'envisager avant de le faire de le dire d'agir de choisir et là tu touches à cette notion d'intensité que tu cherches à l'extérieur mmh. et bye bye l'obsession <rire> super et techniquement après oui après <rire> ouais on je disons, jamais sûr serais... de rien mais en gros non, non, au bien moins, sûr, tu mais... vas rééquilibrer les choses voilà ce serait, je serais moins focalisée quoi sur, sur ça quoi mm. parce qu'il était très clairement euh, question d'action hein. mm. c'est de l'action pure et dure d'action mais pour moi quoi ah bah pas pour autre, mm. pas pour quelqu'un mm. d'autre ça c'est sûr non non mais <rire> mon problème il est souvent là mais bon <rire> ok Merci beaucoup, Samuel. Ça Avec plaisir, Sylvie. Merci. Bonne soirée à Et toi. Et bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Euh, je réponds à ta question, Erika. Pour passer en direct, en fait, euh, suite à la suppression, de ma surprise de ma chaîne, encore un grand inconnu qui, est, arri qui est arrivé, euh, j'ai décidé de te passer mes, euh, les webinaires sur Zoom à partir de maintenant. Et donc... Euh, de favoriser l'accès euh, au zoom uniquement au euh, et donc pour me poser euh, vos questions uniquement à ceux qui sont inscrits sur les mails privés donc en fait il faut il faut aller s'inscrire sur euh, mes mails privés donc via mon site internet samu.elanibal.com et là bah il y aura pleinement la possibilité donc j'envoie j'envoie du coup euh, un ou deux mails par semaine grand max je vais pas vous spammer euh, je ne vais pas remplir votre boîte mail d'écrits de, euh, de, de, de, de mails. Euh, dans lequel, bah, en fait, les mails ils sont divisés en trois parties. En gros, hein, je dépose, je couche par écrit de manière la plus brute possible, la plus directe possible, euh, qui je suis et ce que je vis. Que ce soit mes blocages, tout ce que je perçois de mon propre système, de du labyrinthe de mon humanité de ma manière unique d'être humain je la couche je couche tout ça par écrit et pareil pour les clés que j'ai et donc ce qui vous permet de faire euh, de faire la même chose c'est à dire d'avoir euh, comment je pourrais dire ça par résonance en miroir euh, de pouvoir voir ce qui te parle de pouvoir voir, percevoir en toi ce qui s'anime lorsque tu lis ce que j'écris que ce soit de la vanité, que ce soit de la colère que ce soit de l'orgueil, que ce soit une compréhension que ce soit une évidence, que ce soit quelque chose de positif, euh, que ce soit quelque chose de négatif euh, tu pourras faire ce chemin là ensuite dans ces mails j'envoie, bah justement je le disais à l'instant euh, normalement, parce que j'ai envoyé le mail le 1er mars, donc euh, peut-être Erika et Vam vérifier sur votre boîte mail si euh, c'est pas dans les spams, parce que normalement je l'ai envoyé. Euh, et donc j'envoie les webinaires, le, le lien Zoom du webinaire. Euh, Cartographie de l'inconscient humain et le webinaire de, du mercredi matin c'est euh, Entretien avec l'unité. Et pour faire euh, pour remercier les gens qui me suivent par mail, euh, bah, j'envoie régulièrement des tarifs promotionnels sur mes ateliers collectifs, sur mes ateliers de groupe, que ce soit euh, mes stages, que ce soit euh, stage en forêt que ce soit mes stages en ligne, que ce soit mes conférences, euh, je vais envoyer régulièrement des, euh, des petites promotions pour, euh, pour vous remercier, tout simplement. Et puis voilà. Euh, rien d'autre à dire. Ouais, donc allez voir sur vos spams, sait-on jamais. Et sinon, bah, je vais essayer de voir ça pour euh, régler le souci. Alors... Est-ce que, Monique, tu as envie de passer Est-ce que tu as une question En attendant que Monique réponde, que ce soit sur le chat... Oui, pardon, Ah, non, Samuel, voilà. je n'avais tu... pas activé le son, donc ça ne marchait pas. Tu peux mettre ta <rire> caméra si tu veux. Hein. La, la caméra est autorisée. Hein. Euh, en fait, tout à l'heure, j'ai juste fait un test pour voir si elle marchait, mais je pense que pour okay. ce soir, euh, je préfère être comme ça. Ok. Euh, <coughs> oui, j'ai une question suite au travail qu'on a fait ensemble. Ouais. Et bien, c'est la question du jour. Aujourd'hui, mmh. euh, <rire> j'ai dit tout haut ce que je pensais tout bas depuis déjà mmh. quelques temps. Ouais. Et je l'ai fait avec euh, des membres de ma famille. Donc, euh, ça... Il y a eu un retour, euh, et je me suis de nouveau positionnée par rapport à ce retour. Mais voilà, donc, euh, il y a au niveau du cœur et du plexus, euh, une boule qui s'est euh, créée, euh, une difficulté à respirer, okay. euh, du stress, quoi, en fait mais voilà je voulais savoir s'il y avait quelque chose que je puisse faire ou avancer encore Alors, sur ce chemin là bon j'ai envie de dire là c'est en train de remonter chez toi mmh. tu as bien okay. Donc, de, du retour de ta structure tu as bien commencé à instaurer des choses euh, est-ce que c'est ok il y a une légère peur dans le fond comme s'il y avait une légère frayeur de ce nouveau chemin que tu es en train d'initier euh, et que oui. euh, ça crée une, forme, une, forme, une légère forme d'inquiétude oui, de ben qu'est-ce qui va se passer maintenant oui. c'est ce qu'on avait vu dans le soin c'est ouais. euh, la terreur qui se cachait derrière le fait de ne pas vouloir parler ouais. donc là j'ai parlé <rire> ouais, et donc là tu vis ta terreur voilà mais une <rire> terreur que, que tu ne vis pas c'est pas une terreur de manière directe mmh. mais qui se cristallise sous forme de bah, euh, le truc est bloqué quoi. Oui. oui alors qu'est-ce qu'il y a à dire euh, dans les étages en dessous ok hum. L'instabilité, elle est OK. L'instabilité de ne pas savoir ce que va devenir une relation, ce que toi-même, tu vas devenir, est OK. Et en fait, c'est ça le jeu de l'humain. C'est que, comme je disais précédemment à Sylvie, tu ne sais pas. La vie bien rangée, en fait, les règles de vie, de « je ne parle pas, je ne m'exprime pas, je me tais », euh, qui était une règle bien rangée, bien établie, tu l'as remise en cause et tu as commencé de manière concrète à poser ton territoire. Tes limites. Tes limites, les fameuses mmh. limites. Mmh. Et c'est là que ça nourrit en fait. Oui. C'est là, là que tu nourris un un système profond qui te demande à être nourri. En fait, j'ai ce ressenti de « je me suis enfin respectée et les autres vont être obligés de me respecter. Je ne laisserai plus faire. » Et c'est là où c'est magnifique. Oui. Parce que ce que tu dis, c'est un exemple mais manifeste que agit dans la matière positionne-toi dans la matière et le... après, ça va couler tout seul. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça ne veut pas mmh. dire que tu ne vas pas ressentir de tristesse, de colère, de terreur ou quoi que ce soit. Mmh. Mais, c'est la manière la plus directe, et c'est pour ça qu'on a créé ce niveau de jeu, c'est la manière la plus directe de, j'ai même pas envie de dire se libérer, mais de vivre la liberté de choix, consciente, et donc, tu es en train de vivre un revirement total, un retournement total concernant la manière dont tu te perçois toi-même. Parce que ouais. tu es capable, tu es capable de prendre soin de toi. Tu es capable d'être ton propre parent. Tu es capable de... Euh, de te nourrir comme, ouais, comme un parent, le frère avec un enfant. Tu sais, c'est d'autant plus... Euh, ce que tu dis là, ça, ça, me, ça me touche d'autant plus que je réalise qu'avant, quand je me taisais, mmh. personne s'occupait de moi. Bénéfice secondaire. Et aujourd'hui, je parle et en fait, c'est moi qui m'occupe de moi. Et c'est là où tu, tu contactes, c'est pour ça que je te parlais de liberté de choix. Là, tu as pleinement le choix de soit tu t'occupes de toi, soit lorsque tu es vraiment incapable de le faire, parce qu'il va y avoir des situations, il y a des situations où tu ne seras pas capable de le faire. Pas tout de suite, et que ça va venir après. Et bien, dans ce cas-là, la, la clé, c'est de poser... Une relation, poser une demande consciente pour que l'autre s'occupe de toi. Et en fait, le jeu des relations, elle est là. C'est une sorte de donnant-donnant. C'est du gagnant-gagnant. Je m'occupe de toi, tu t'occupes de moi. Sur les choses où je ne suis pas capable de faire. Sur les choses, sur les domaines de ma vie, où, où je ne suis pas capable de vraiment m'occuper de moi, et de vraiment être un parent parce que je me fais du mal, parce que je me fais souffrir en, en ne m'exprimant pas et les domaines où je suis capable de m'occuper de moi, et eh bien, je subviens à mes propres besoins. Oui, donc ça, ça c'est par contre une notion qu'il va falloir que je travaille. Oui, parce que t'occuper de toi, ça ne veut pas dire couper la relation avec les autres, c'est là où je voulais en venir. Oui. Tu vois c'est Même lorsque tu es capable pleinement d'être ton propre parent, de structurer ce rôle de parent à l'intérieur de toi... Et eh ben, tu continues de relationner avec les autres. T'es tellement un être multiple que, euh, bah en fait, il y a des zones où tu ne vas pas pouvoir t'occuper de toi. Même si tu relationnes avec la même personne pendant, je sais pas, euh, 10 jours, j'invente un truc. Et euh, eh ben, le premier jour, tu vas savoir. Le deuxième jour, tu vas pas savoir. Et ça va dépendre des, euh, ça va dépendre des sujets. Ça va dépendre de ce que tu vas vivre avec la personne. Oui. Et puis de toute façon, il, il va y avoir des choix qui vont se poser parce que <coughs> jusqu'à maintenant, c'est « je me tais, je me tais, je me tais ouais. ». Maintenant, c'est « je parle », mais je n'ai peut-être pas non plus besoin de parler tout le temps et d'affirmer tout le temps au effort mmh, qui voilà. je suis et ce que je, ce que je pense. Ouais. Il y a des moments où, où je vais me taire parce que je, je me rends compte que ça n'apportera rien de parler. En fait, dans, la, dans la situation ou simplement parce que je ne pourrais pas ou quelle que soit la raison il y a des moments où oui je sais par exemple que professionnellement il y a des choses aujourd'hui qui me dérangent mais je sais que je ne peux pas ouais. je, je ne peux pas parler parce que si c'est si, ça va à l'encontre du contrat que j'ai signé où, ouais. où je me suis engagée d'une certaine manière et comme j'aime tenir mes engagements, je ne peux pas me permettre ça, même si demain je sais que je pars, hein, j'ai déjà ma date de départ, hein, mm -hmm. je sais déjà quand je quitte, M mais voilà, c c et puis en respect, même si les autres euh, ne sont pas prêts à entendre ce que j'ai à dire, je ne dois pas non plus choquer juste pour exprimer mes, mes positions. Ouais. Donc, ce n'était pas obligé d'aller jusqu'à la confrontation, en fait. Oui. En fait, poser son territoire, ce n'est pas forcément par la guerre. Ce n'est pas forcément par la guerre que le territoire euh, se, se forme. Il y a aussi les habits de négociation. Il y a aussi la paix. Il y a aussi, euh, aussi la, le... le, le, le le, le fait d'échanger des biens Tu vois Tout ne se fait pas par la guerre Tout n'est pas dans la violence Et c'est sortir petit à petit de cette logique De me positionner C'est forcément de, dans la violence M'affirmer c'est forcément dans la violence Et ben euh, C'est là où tu trouves euh, C'est là où tu as La liberté Je reviens à ça, la liberté de choix ouais. C'est à dire que parfois, j'aime bien parce que c'est une chanson, je ne sais plus, d'un rappeur je sais plus lequel parfois tu as besoin d'un ami parfois tu as besoin de quelqu'un qui te soutient parfois tu as, as... as besoin d'un ennemi parfois tu as besoin de résistance pour aller toucher ce principe du voilà qui je suis et donc les moments où tu as, as besoin d'ennemis où il y, des... y a un niveau profond où tu as besoin d'ennemis euh, et ben ça va créer l'expérience, et là tu vas devoir te positionner. Et parfois, bah parfois c'est l'inverse. Tu vois as besoin d'un ennemi, mais toi au niveau conscient, tu es toujours sur le, sur le scénario de je veux des ennemis, tu vois. Mmh. Et bon, après c'est les détails du truc, quoi. mais Regarde la scène. Tu sais pas, dans chaque scène que tu vas vivre au jour le jour, avec tes relations collègues, famille et tout, tu sais pas si ça va être, si la même personne va être du jour au lendemain un ennemi ou un ami. Tu sais pas. Donc tu fais tenir, tu apposes des, des pancartes sur les autres en disant « toi tu es un ennemi, toi tu es un ami » etc et pour les besoins de ton propre scénario et c'est comme ça que ça fonctionne on est obligé d'avoir un scénario <rire> ah bah pour vivre le monde oui parce que sinon il <rire> n'y a plus d'histoire s'il n'y a pas le réalisateur le niveau réalisateur qui réalise à partir de rien qui crée de toutes pièces même là ce qu'on est en train de vivre il se passe plus rien. On est réalisé, tout va bien, mais il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de Monique, il n'y a plus de Pascal, il n'y a plus de Sylvie, il n'y a plus de Yuri samuel il n'y a plus de Mélodie, il n'y a plus d'Erika, il n'y a plus de Vam, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Et donc, il n'y a plus ce côté « je goûte la vie » à travers un prisme, une couleur, une texture identitaire particulière. Et c'est exquis pour le divin de goûter à travers cette, cette, cette notion d'identité, cette expérience identitaire. Et identitaire, c'est pas que chez l'humain. Hein. Les oiseaux, les animaux, tout, tout, tout, tout, tout, tout. tout. De la pierre à l'humain. En pensant même par des objets fabriqués. Et donc... Monique, parfois, tu apposes une étiquette ennemie à quelqu'un, alors que toi, tu dis « Ah non, non, non, je dois pas m'exprimer, je dois surtout pas, machin. » Joue la scène. Joue la scène et tu joueras ta liberté. Ok. Joue la scène pleinement consciemment, pleinement consciente. Parce que tu joues la scène avec cet ennemi, ou avec cet allié, ou avec... Euh, peu importe. Parce que ça te permet de toucher quelque chose en toi. C'est à ça que servent les relations. C'est à ça que sert la matière. À un niveau profond. Et là j'en viens à un autre sujet en sous-jacent dans ta structure. C'est le fait d'obtenir ce que tu veux. Obtiens ce que tu veux Pour un niveau de ta structure La matière est un buffet à volonté Et toi tu es la reine De ce buffet Tu wow. peux tout prendre C'est si je, si je dis Autrement les choses euh... Ton ambition Est reine Ton ambition est reine. Oui. Demande. Enfin, en même temps, c'est pas moi qui le dis. Hein, c'est demander vous oui. recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Si ça n'a pas été dit, je sais pas comment il faut le dire. tu vois. <rire> c'est demande et tu auras. Donc, en fait, il n'y a qu'à prendre. Prends. Je sens que je vais commencer des longues listes et je vais demander <rire> à de <'en> plus finir. <rire> Donc non, là, je, je, compris, je, mets, je mets une nuance, mais c'est vraiment assume tes ambitions. Assu Donc une ambition, c'est un positionnement. C'est Si tu dis je veux gagner, je sais pas, 15 000 euros par mois, c'est ou je veux euh, construire une famille, ou euh, je veux déménager, ou euh, je veux euh, construire une maison pour ma famille. Mais c'est une ambition et c'est ok de l'assumer ton ambition c'est le fruit de tes entrailles tu lui as donné naissance tu lui donnes naissance et à chaque instant, à chaque seconde tu lui donnes naissance, à travers tes choix tu lui donnes naissance, c'est comme un enfant c'est c'est comme un enfant ton choix de dire telle ou telle chose à, à, un, à, à, à, à, à, ton, à ton enfant va peut-être changer son destin. Peut-être qu'il va devenir euh, ceci et pas cela. Peut-être qu'il va choisir par lui-même, parce que c'est pas toi qui l'influence. Parce qu'il est indépendant. Oui. Mais il va choisir à partir de ce que lui, tu lui donnes. Et ben, ton ambition, c'est la même chose. Ok. Donc, tu as une ambition, donc tu as un objectif. Oui. Chaque choix que tu fais par rapport à cet objectif, m'exprimer ou pas, en parler ou pas, acter pour construire un début de quelque chose ou pas, tu souhaites déménager Eh ben, peut-être, fais tes cartons. Tu vois, commence Et ça c'est un acte de foi Donc ça ne veut pas dire que c'est la solution Ça veut dire que Tu actes dans la matière Ton choix, le choix de ton ambition Le choix de ton évidence personnelle Et c'est ça qui est magnétique Quand on dit on va attirer C'est pas qu'on va attirer, c'est qu'on crée le truc De toute pièce Je déménage bah, je fais mes cartons je sais pas où je vais, c'est pas grave mais au moins je commence peut-être à rassembler des cartons euh, faut bien que ça bouge et le mouvement vient de toi et pourquoi je te dis tout ça parce que tu es capable de mettre en mouvement les choses de transformer des situations qui ont l'air d'être des géants euh, imprenables des forteresses imprenables oui et je pense qu'il faut que je fasse certains actes Parce que pour l'instant c'est tout dans ma tête Et c'est voilà. pas, pas encore mis en place ouais. La matière c'est un espace de libre expression, expression pardon, Où tu vois la manifestation concrète, matérielle, sociale de tes choix familial, amoureux de tes choix corporel okay. de tes choix quand il y a une maladie quand il y a un truc c'est un choix et ça veut dire qu'on est hautement puissant on est réellement hautement puissant bon ben je vais digérer tout ça et puis <rire> je vais commencer à poser mes petits actes <rire> <rire> C'est vrai que j'étais un peu enchaîné là, mais ça valait le coup, je pense. Oui, oui, oui. Non, mais j'avais besoin de l'entendre. Ouais. Je suis d'accord avec toi. J'avais besoin de l'entendre. Bah, okay. Avec plaisir. Euh, Merci beaucoup, Monique. Merci à toi et bonne soirée. Bonne soirée. Alors, je le rappelle. Euh, si vous voulez participer, donc je vois bien qu'il y a des problèmes de mail, il y a des gens qui ont reçoivent mes mails, il y a des gens qui ne reçoivent pas mes mails. Euh, bon, je ne sais pas par quelle opération du Saint-Esprit euh, ça décide, mais bon, on dit que tout est parfait, donc euh, ainsi soit-il. Euh, allez sur mon site internet pour euh, que ce soit allez sur mon mail, allez sur mon site internet si vous voulez participer au, au live de la semaine prochaine allez sur mon site inscrivez-vous si c'est pas déjà fait si c'est fait normalement c'est bon moi je vais pour, euh, donc ceci est un message aux vous de mes mails euh, je vais sûrement faire quelques tests cette semaine euh, pour voir si ça marche je vais peut-être vous envoyer un sondage est-ce que vous avez bien reçu ce mail enfin j'en sais rien, je vais voir ce que je, euh, ce, que je vais, euh, ce que je vais pouvoir inventer pour, euh, pour ça j'ai passé euh, deux heures tout à l'heure à réécrire un par un tous les mails, euh, les presque 200 mails que j'avais euh, sur ma nouvelle, euh, mes nouveaux mails privés sur le logiciel. Je sais pas si ça a marché, je vais voir, Ce <rire> sera aussi la surprise. Donc vous voyez, je suis aussi dans un grand, un, dans un grand inconnu. Euh... Quelques news en vrac, euh, évidemment j'ai pas mon agenda sur moi mais c'est pas grave. Le lundi 7 prochain, il y a euh, la formation communiquer avec la structure inconsciente, donc c'est sur Zoom en privé, pas en direct. Euh, c'est une formation dans, dans laquelle je, je donne l'opportunité aux gens de voir qu'ils sont déjà capables de, de, de connecter des informations comme je le fais et comme d'autres peuvent le faire. Donc n'hésitez pas à venir, parce qu'on fait des jeux. Euh, Pascal pourrait vous en parler parce que c'est euh, quelque chose de hautement transformateur. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment hautement transformateur. Un point que je n'aurais pas imaginé il y a deux ans en arrière, quand j'ai commencé la formation. Euh, tout le monde peut y arriver, il n'y a aucun, aucun, aucun, aucun prérequis de. de il n'y en a aucun. C'est une autre manière de connecter l'information. Au lieu d'utiliser son cerveau comme une banque de données que je dois remplir de connaissances au fur et à mesure, eh ben, j'utilise les connexions neuronales de mon cerveau comme des antennes d'informations de, subtiles. Franchement... Je ne pourrais, pourrais pas le décrire mieux. Vraiment, je pourrais pas le décrire mieux. Et comme le dit Pascal sur le chat, chacun est le, le tout le monde est le le révélateur des uns et des autres. Chacun est le révélateur de chacun. Euh, le premier cours est gratuit. Et après, c'est 25 euros par cours. Donc, il n'y a pas de... Vous venez... Quand vous voulez, si vous, donc il y a deux sessions par mois de 3 heures. Ce sera toujours de lundi par mois, entre 19h et 22h. Euh, vous voulez venir une fois par mois, c'est votre choix. Vous voulez venir deux fois par mois, c'est votre choix. Vous voulez venir une fois par mois pendant un an, c'est votre choix. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Euh... Hop. Quoi d'autre à dire J'ai les stages en forêt vont bientôt arriver. Donc euh, le premier ce sera en mai, euh, de mai à septembre en fait. Non, mais non. de mai à août sûr, septembre c'est pas encore très sûr. Faut que je trouve un lieu. Euh, mais en gros ça va. Ça va commencer dès, dès mai, donc il y a mon, mon agenda en ligne qui est prêt. Vous pouvez déjà d'ores et déjà vous inscrire sur, euh, sur, sur, euh, sur les formulaires d'inscription, sachant que pour les abonnés des mails, n'oubliez pas qu'il y aura « Bonjour Cécile !» Normalement, je vais couper ta caméra et quand tu as une question, je, je te reprends. Euh, Qu'est-ce que je disais du coup, je sais plus. Oui, donc pour les abonnés d'email, euh, je vais envoyer quelques réductions tarifs préférentiels pour les stages. Donc, euh, si ça vous intéresse, et eh ben voilà, vous aurez des surprises bientôt. Alors, qui a une question Est-ce que Cécile, tu souhaites passer Bah, vas-y, je t'en prie. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, je d'accord. <rire> ah, Est-ce que vous êtes là? <rire> euh, fou. Euh, ouais. Euh, question Pascal, euh, bisous. C'est trop rire. <rire> euh... <rire> euh, ouais, question. Euh, en ce moment, euh, il y a pas mal de questions d'attachement pour moi. Le fait d'être attaché euh, à plein de choses, euh, bah, même les trucs plus du tout, euh, du tout à, à ma mesure. Et j'ai l'impression que derrière, il y a pas mal de tristesse. Et, euh, et en même temps, en même temps, envie de tout mettre le feu à tout et tout recommencer. Voilà, c'est pas trop une question, c'est un peu euh, comment lâcher quoi. Comment lâcher euh, les choses qui euh, de plus en plus euh, euh, me mettent dans l'inconfort. Tu veux lâcher l'inconfort bah, Lâcher les trucs qui me mettent dans l'inconfort. Et ouais, l'inconfort avec, c'est bien. Ouais, donc hein en fait, tu fais le choix de ne pas vivre ton inconfort. Tu dis, parli, parmi les multiples possibilités d'expression de, de, de, de toi, tu es, es en train de mettre au banc des accusés l'inconfort et de dire, toi, je ne veux pas te vivre. Et de, donc du coup, euh, tu tentes de trouver une stratégie pour ça. Alors, je pourrais te parler en long, en large et en travers d'où vient l'inconfort, mais ce n'est pas, pas vers ça que ça mène avec toi. Pas du tout. Parce, parce que sinon, tu vas quelque part être englouti dans, un, dans ton propre flot d'informations, parce que c'est que ça que je renvoie. Ouais. Et tu as envie de sortir la tête de l'eau. Voilà. Euh... Ok, t'as envie de bastonner fort. Non, mais. Il euh... y a un truc qui. qui ouais. tape, qui, qui a envie de taper, vraiment, t'as envie de bastonner, quoi. T'as <rire> as, as vraiment envie de bastonner quelque chose, quelqu'un, une situation, je sais pas. Hein. Mais il y a, y a vraiment un, un, un truc comme ça qui se raconte chez toi. Dans ta structure, t'as as envie de bastonner les choses, t'as envie de, de défouler. Il y a, y a un, comme un, un, ouais, un exutoire, il y a quelque chose qui. Ok, l'inconfort te mène à quelque chose. Dire « j'ai pas envie de vivre l'inconfort », c'est te fermer la porte sur des opportunités d'action. Donc arrête de te voir comme une ennemie, arrête de voir comme un ennemi l'inconfort. L'inconfort, que ce soit la colère, l'inconfort, la vanité, la joie, ou ce que tu veux, pas un, ne sont pas des ennemis potentiels, ce sont des portes qui te mènent vers quelque chose. Vers quoi te mène l'inconfort qu Qu'est-ce qu que ça te mène à, à poser comme choix, comme action, comme parole, comme relation Et là, je suis en train de toucher un, un truc de « je suis perdu ». Je ne sais pas quoi faire de moi. C'est donc de « moi » dans le sens, mais là, de l'inconfort et de la situation dans laquelle ça met. Parce que l'inconfort, on va dire, c'est euh, une mini-pièce. En fait, c'est un scénario qui crée une pièce de théâtre. Oui. Et toi, tu refuses de lire le scénario, mais tu es quand même projeté dans la pièce de théâtre, parce qu'il faut bien que tu la vives. Oui. Donc, n'ayant pas le scénario, tu sais pas quoi jouer. Va voir le scénario inconfort, lis-le, imprenne-toi-en, et acte des choses. Parfois, c'est pas plus compliqué que ça. Parfois, il n'y a pas à tergiverser en long, en large et en travers. Il n'y a pas à se demander d'où ça vient et blablabla bla bla, et blablabla. Bla bla. Parfois, il y a juste à faire, à s'imprégner de, de, de, de ce qui se passe. Je m'en sens pourtant très bien imprégné là. Qu'est-ce que tu te sens de faire avec ça bah, J'ai plus trop d'options là. La première, faut... Baston. Ah, je ne vais, vais pas aller casser la gueule à mes voisins. <rire> c'est une histoire de voisins aussi. Oui. Mais il faut arrêter avec les voisins. Ils ne vont rien faire. Et encore, j'en connais un. Lui, c'est carrément son avenu. Il s'est fait péter le genou par ses voisins. Mais, alors que lui, il était... Euh, ouais, C'était les autres qui étaient mais... ah en la, Il y a une vague. Ouais. Les voisins deviennent nos ennemis. Il n'y a pas de voisins. T'es en face de toi. L'inconfort, c'est l'inconfort à te positionner. L'inconfort, c'est l'inconfort de ne pas pouvoir t'exprimer, de ne pas t'autoriser à t'exprimer. Oui. En fait, es en train de créer une situation inextricable dans laquelle tu vas être obligé d'agir. Dans laquelle tu vas être obligé de réagir d'être dans cet instinct, d'être dans ce truc qui est pur mouvement. Fais-le par toi-même. Arrête de. Tu, tu, tu as tendance à laisser les choses venir t'englober, t'engloutir, et toi es Et après tu pètes un câble. Bah oui, c'est normal. Avant de péter un câble, positionne-toi. Comme le dit Pascal, c'est être au pied du mur. Euh, c'est le cas et c'est une question de mur en plus. Euh... Ah bah tiens. Enfin, c'est pas une question de mur mais bref. Hum. En fait, tu sais. T'attends. Bah y a plus... Bah, et... Je vais pas les changer, euh, les, les personnes. Moi je veux plus de liberté, je veux être peinard chez moi. Et clairement, en face, euh, c'est l'opposé, donc... Euh... Y a un truc qui essaye de sortir chez toi, mais que tu retiens. Je sais pas ce que c'est, mais il y a clairement un truc qui essaye de sortir. De la rage <rire> ça c'est sûr. et comment tu peux manifester la rage en fait c'est ça le truc ouais euh, j'ai bien manifesté euh, hier soir en fait. pour toi ouais. pour toi c'est toi que as besoin de nourrir pas les autres pas la société pas euh, les trucs anti ceci anti cela toi et toi et toi et toi, et uniquement toi. Personne d'autre. C'est nou aller nourrir tout au fond de toi, à travers tes actions, un, un truc qui a besoin que tu portes son regard, ton regard sur, le, sur ça, sur lui. il va bien falloir à un moment donné que qu'il y ait il y a une... en fait il y a une forme de il y a un, un... c'est pas le sujet les voisins sont pas le sujet tu te concentres sur les voisins c'est pas le sujet le voisin il y, a une... il y a une densité en toi il y a presque une lourdeur en toi qui est là qui te demande à ce que tu la rencontres, qui te demande à ce que tu la vois, que tu la touches, que tu l'embrasses, que tu l'intègres, que tu la fasses tiennes. C'est pas t'agiter à l'extérieur qui t'est demandé. C'est pas non plus ne rien faire et attendre que ça se passe qui t'est demandé. C'est un entre-deux. Il y a vraiment un entre-deux. Ni trop à l'extérieur, ni trop à l'intérieur. C'est vraiment là que je, suis en train, ça que je suis en train de toucher du doigt. Comment tu te sens J'ai l'impression que ça touche un, un truc là, au plexus, quoi. Mmh. J'avais la nausée, ça traîne. Mais... Ouais, c'est lourd, ouais. Ouais. Ne fuis pas ce que tu perçois de toi intérieurement, mais ne fuis pas non plus ce que tu peux poser extérieurement. C'est la voie du milieu. Ouais, je vois. Après, je vois bien ce que tu veux dire. Clairement... Ça me, ça me renvoie à le fait de pas de toujours venir mettre un frein sur, sur ma de importante. toujours quoi Je pas entendu. Enfin, que, quelque chose d'extérieur vient mettre un frein sur, sur la, la, ma libre expression. Mm -hmm. cest dire que moi je me mets encore un, un truc qui pas. Tu vois, j'irais même jusqu'à dire tu es focalisé sur ta libre expression, mais c'est peut-être peu peut même pas ça le vrai sujet. T'es focalisé sur être libre, être libre, être libre parce que tu t'enfermes toi-même. Mmh. tu es déjà libre. Et c'est à partir de ta liberté que tu crées ce faux enfermement. Oh. <rire> ouais. T'as peur de toucher du doigt Cette densité en toi Cette autorité naturelle en toi Tellement naturelle que t'es juste là Et en fait personne peut te contredire Personne peut aller contre toi C'est de l'autorité mal placée Touche du doigt ce truc à l'intérieur. Laisse-toi toucher du doigt même. Laisse-toi expérimenter ça. <rire> On est tellement libre qu'on peut s'emmerder soi-même. Ouais, ouais. Oh ouais. <rire> c'est ouais. tout à fait mais c'est pile ça non, pourquoi je m'emmerde <rire> J'aimerais arrêter. va toucher cette densité en toi t'as peur d'être enfermé bah oui et l'enfermement c'est tes choix l'enfermement c'est tes choix ah ça me met à nauser ce que tu dis mmh. parce qu'on est sur le sujet et pourtant les choix c'est ça qui crée euh, des choses c'est bien en faire ouais mais quand t'es sur tête nausée entre guillemets ouais, t'es sur, bonne... sur la bonne information ah ouais je viens de dire ça et j'ai encore plus la nausée parce que le fait de faire un choix, mais fondamentaux, hein, faire un choix fondamental, c'est être enfermé dans une expérience. C'est être dans un champ d'expérience que tu vas explorer. Ah, ça me l'élan... Ah <rire> Ouais il y a un refus de ça quoi. Et bah ben voilà t'es sur la bonne information J'allais me prendre un saut J'allais vous <rire> <rire> On vit beaucoup de trucs Ici Dans euh... <rire> cartographie de l'inconscient oui. On vit beaucoup oui. de trucs Mais euh, ouais ça, Ex ça. Explore ça Continue à suivre le fil directeur que je t'ai renvoyé parce que c'est toi, c'est ton chemin là. Bah, en fait, ça, ça, ça rejoint bien ce que je me dis bien. Il y a une partie de moi qui veut être un truc fluide, tu vois, complètement. Euh... Une espèce d'onde, et il y a une autre partie qui dit je veux me structurer, quoi. Ouais. Et quand je le fais, je me sens bien, ça me fait du bien, en fait. Mais je suis toujours entre les deux. Ouais. Tu, quand tu euh, quand, quand expérimenteras, quand tu intégreras que tu peux. Enfin, je reviens à cet exemple parce que c'est le truc le plus parlant que j'ai en stock. Mais tu es sur une plage, tu crées un cercle, c'est un choix. Tu n'es pas obligé de détruire le cercle pour passer à un autre choix. Tu peux le modifier comme un dessin. Tu peux toujours rajouter des traits, tu peux toujours en enlever. Les choix, c'est pareil. Ouais, justement, je me posais la question de la destruction. Est-ce euh, que c'est un passage multiple Ouais. Reste vraiment, je, je, reste sur ça. Reste vraiment sur ce sur cette information là. Parce que ça te mène à toi-même, ça te mène à ta la liberté de choix fondamentale, ton autorité. Voilà, ce que je peux dire. Yeah, merci. Bonne intégration. Ouais. <rire> Bye, salut. Ok. Euh, suivante, c'est... Elvira. Salut, enfin re-salut. Re... Sinon euh... t'en as pas eu assez après la séance de tout à l'heure. <rire> non, mais là, c'est pour un autre sujet. Donc, du coup, euh... lequel est-ce Ma question, enfin ma question, c'est qu en fait, euh, si tu veux, ça fait plusieurs années que j'ai hyper mal au ventre et ça s'empire euh, d'année en année, on va dire. J'aimerais bien savoir euh, si tu captes quelque chose par rapport à ça, parce que médicalement, il n'y a rien du tout. Et à tu... part vouloir me donner des Xanax et des conneries dont <rire> je absolument pas besoin, <rire> les médecins servent à rien. Tu, tu veux dire quelque chose d'autre que je t'ai déjà dit tout à l'heure Ou... Euh... Non, mais tout ça, c'est... Parce que c'est en lien. Hein. Mais tu me l'as pas dit, ça, si Euh. Alors... Émotion, émotion, émotion, et encore les émotions. Euh, ce que tu retiens par rapport à ta famille. Ouais. Euh, on est sur du positionnement pas totalement avec toi. Euh, tu fuis, ça je te l'ai dit tout à l'heure. Oui, euh, ça ouais. Donc arrête de privilégier le mental et privilégie l'expérience. Mettons, tu veux faire du vélo. Tu n'as jamais fait de vélo de ta vie, mettons. Tu veux faire du vélo. Mm. Tu as peur de faire du vélo. Toi, tu vas lire, compulser euh, tous les bouquins de vélo afin mm. de retarder l'échéance de, bah en fait, je prends le vélo et je teste. Euh, avec ça, je t'ai à peu près tout résumé. Hein. D'accord. Okay. Donc, parce que je viens d'acheter au moins 5 bouquins là. Ah, <rire> sur quoi les bouquins De quoi Sur quoi les bouquins euh, bah sur euh, bah un, peu, sur un, un peu les cartes, le développement personnel, euh, la ligne okay. transdérationnelle aussi, j'ai regardé un peu. Ok. Alors, j'avais presque envie de dire « brûle les bouquins ». C'est ah, un non. peu hardcore de dire ça, euh, <rire> parce qu'on a toujours besoin un peu de, de, de théorie quand même. oui On ne peut pas dire qu'on n'en a pas besoin, mais c'est juste une sorte d'ordre de priorité. C'est d'abord expérimente. Et à partir de tes, de tes expérimentations, vois à quelle théorie ça, te, ça, ça, ça va te brancher. En fait, j'ai acheté, tu sais pourquoi j'ai acheté J'ai acheté parce que je me suis dit, il y a peut-être des choses que je ne vois pas et peut-être qu'en lisant un truc, ça va me dire, bah tiens, ouais. cette situation-là aussi, tu vois. Alors, je te, re, je te le redis autrement, le meilleur bouquin, c'est la matière et les expériences de la vie. Oui, ça, c'est sûr. Donc, euh, tu as peur d'exprimer il y, y, y a une peur d'exprimer, tu retiens, tu refoules, donc forcément ça s'entasse au niveau du bide, les émotions et les pulsions primaires. D'accord, donc tout ça en fait, c'est ça. Il suffit que je relâche et ça va aller mieux. Alors, que tu relâches, c'est-à-dire que tu te laisses aller dans le corps. Ouais. Dans les pulsions. Il y a, je, je, un, deux, trois. Je suis vraiment en train de toucher, je suis en train de toucher une, une, une notion de pulsion. C'est vraiment une vague, une intensité qui.. Pff, qui te. qui englobe ton corps et qui, euh, et, qui ne, euh, et qui ne te laisse quasi presque pas le choix que de faire ce qu'il y a à faire. Ok. D'accord. Bon bah, la prochaine fois, je passerai pour mon dos. <rire> Vraiment privilégie l'expérience, le corps, la matière ou au mental. Ren renverse l'ordre de priorité. Renverse totalement l'ordre de priorité. Et, euh, et une fois, en fait, c'est vie quelque chose de fondamental pour toi. Arrête de te sacrifier pour les autres. Ok. D'accord. Positionne-toi. Pour toi, c'est facile à dire, mais à moi, je mais bien sais sûr. Pas ce faire. sera toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais on est ici pour apprendre. Ouais, si tu veux, tu, tu, tu te rattaches au mental comme une bouée de sauvetage en plein, en plein naufrage. Peut-être euh, prends une planche de surf et va surfer. <rire> ouais. Arrête de te cacher derrière le mental. Et le souci, et les théories, et les connexions, et les. Ah, j'ai compris... Ah, compris ça. Parfois, il n'y a rien à comprendre. Parfois, c'est ça la clé. <rire> <rire> il m'a sorti une clé pour de vrai. Ouais, hein, je joue avec depuis tout à l'heure. Ok. C'est la clé de la porte pour me protéger d'éventuels neveux et nièces qui pourraient débarquer en plein webinaire. Ah, ah ouais. c'est salvateur. <rire> ok. D'accord. Bon bah je, je parle là-dessus alors. Je lâche. Les bouquins, je les lirai plus tard, du coup. <rire> c'est compulser du mental, compulser des théories, c'est pas, pas, pas ça qui va t'aider. Là dans ton cas, c'est une forme de fuite pour éviter d'expérimenter. Tu te casses la gueule, bah tu vas te casser la gueule, tu vas pleurer à mon coup, tu vas être en colère à mon coup, et après ça va passer, comme un enfant. Et après, bah euh, tu vas continuer. Mmh, donc, si je et non mais après comme ça comme ça revient pas mal à ce que je dis cet après-midi donc je le dis parce que ça va peut-être aider euh, d'autres personnes mais c'est tu t'accroches à ta famille comme une moule à son rocher une moule c'est sur les rochers oui c'est sur les rochers comme une moule à son rocher mmh. donc du ouais. coup accepte de faire le deuil et de détruire l'image symbolique de ce que représente ta famille Il ouais, faut que je lui enlève cette notion du, du sacré. quoi. Et ça, bah, il n'y a que dans la matière que ça se fait à travers des... Mais peu importe les choix et les actions que tu vas faire. Peu importe. Voilà. D'accord, bah merci ça. <rire> de rien. Bonne soirée à toi. Également. Alex, tu souhaites passer pour euh, une question Et après, je pense que ça va être la dernière question de la soirée. Hein. Si je pose, moi, mes limites pour ce soir. Si tu souhaites pas passer, attends, je te demande de démarrer la vidéo et de réactiver le son si tu veux. Puis voilà. Allô Ouais. Ah. Allô Bonjour Bonjour Alex, bonsoir plutôt. Bonsoir Samuel, excuse-moi. Il je... n'y a, y a je pas de souci. Je ne sais pas comment ça fonctionne, je démarre. Euh, je suis passée chez toi l'autre jour, il y a un mois. Ouais. Tu m'as dit pas mal de choses en lien avec euh, la lignée féminine. Mm -hmm. Et euh, je suis euh, super rattrapée par ça en ce moment. Ce que tu viens de dire à Elvira là tout de suite, ça me parle beaucoup. Euh, il était question de famille, euh, vraiment. Et là, en fait, tu vas me dire... Enfin, euh, euh, mon questionnement, il est... Euh... Donc là, tu m'as parlé de la la, ma lignée féminine, pardon. Et là, tu vois, euh, je suis un peu euh, rattrapée par une histoire euh, familiale. Je le vis, en fait, j'y suis confrontée notamment avec ma mère. Et en fait, euh, est-ce que dans mon histoire personnelle, histoire, enfin, du coup, euh, familiale, est-ce qu'il y aurait des, euh, des compensations et maladie psychique euh, présente. Enfin, moi, pour moi, en fait, euh, l'histoire se répète vraiment, et je me dis, euh, est-ce que euh, je peux faire quelque chose pour... Euh, faire quelque non, chose pour pas, toi. Je... Comment <rire> Déjà, fait quelque chose pour toi. Bah, justement, c'est bien ça, en fait, le côté sauveur, euh, je... ça, j'ai bien intégré, que c'est... faut pas que je rentre là-dedans. Je faut distancer, mais par contre, pour soi, quoi. Pour toi... Alors. Euh, pour répondre à ta question de manière directe, oui ouais. ça résonne dans l'arbre familial qu'il ouais. y a eu ce genre de truc ouais, euh, Donc, il y, a une sorte, une forme de, il y a une dynamique à décompenser, c'est à dire il y a une dynamique à rentrer dans le psychisme de manière forcenée ouais. euh, à en oublier euh, les besoins basiques du corps okay. Okay. voilà ce que c'est la décompensation dans... dans euh, dans les grandes lignes de ce que je peux capter comme information okay. euh, est-ce que déconnexion de la réalité c'est quelque chose qui peut euh, résonner il y a une fuite de l'émotionnel ouais, dans okay. cette euh, déconnexion euh, pourquoi parce que la meilleure manière de traiter quelque chose parfois c'est de ne pas le voir ouais. et c'est salvateur donc le fait de décompenser et donc d'être dans un ailleurs que dans le, le principe du réel humain Ouais. c'est une manière de se sauver les miches et donc de ne pas péter un câble en fait c'est une stratégie hein. ça peut sembler paradoxal quand je dis ne pas péter un câble, mais en ouais. gros l'info elle est là, c'est que on essaye, si je renvoie à quelque chose de beaucoup plus basique et qui parlera à toutes les personnes qui vont regarder euh, cette vidéo, c'est que quand on, dans notre société on essaye de traiter les choses et bah, traiter les choses ça veut, simple, ça veut simplement dire se concentrer, pardon, se concentrer dessus Mmh. Ouais. Euh, emploie, employer toutes les ressources euh, émotionnelles, intellectuelles euh, collectives pour résoudre et ça va forcément le faire mais mmh. personne ne pense que parfois la meilleure manière de traiter les choses et de les résoudre c'est de ne pas toucher ok ouais. ok, de ne pas toucher d'accord ouais c'est vraiment ce terme qui, euh, <rire> qui vient là, c'est ne pas toucher euh, okay. Je ne sais pas ce que je pourrais dire. Si j'ai un exemple qui vient en tête, c'est euh, on pense que euh, l'humain pense qu'on est, euh, qu'il est plus intelligent que la forêt. Du coup, il voit ouais. la forêt et dit, ah "Mais ça a rien, il faut tout raser." Mais non, il ne faut pas tout raser. Ouais. ouais, ok. Tu vois, on joue. Tu, on, on essaye de. Tu, tu, je vais parler en tu. Je préfère. Tu essaies de jouer avec des forces qui te, ouais. qui, qui ne sont. C'est pas que c'est, mais c'est hors de ta conscience, c'est hors de ta portée. Mais ça ne veut pas dire que ce sera toujours hors de ta portée. Mais c'est juste. Accepte ouais. le pas à pas. Accepte le. Pro voilà, c'est ça. Chez toi, la clé, c'est accepte le processus. Accepte ce okay. processus qui se fait petit à petit. Et oui, ça fait flipper. Et ouais. chez toi, ne pas accepter le processus en, en essayant de directement aller vers une solution, mmh. c'est une mmh. manière de fuir. C'est une fuite des émotions. C'est une fuite du processus, parce qu'un oui, processus, c'est une émotion, mmh. et une émotion, c'est un processus. Ouais. Et donc, poste et, et j'en ai, ai des, des, des barres dans le bide hein, quand, quand je suis branché sur ta structure. Hein. Enfin, Alors, ça, ça, ça, ça, ça, ça me renvoie aussi à ça. Euh, ouais. Vraiment, c'est une barre dans le bide de. Oh, je, je, c'est tout sauf ça, quoi. Tout sauf être. Sauf être, pardon. Euh, tout sauf être. Euh, aller à la rencontre, être confronté à cette. À, à, à cette. à cette émotion que je ne veux pas. Allez voir, à ce processus dans lequel je ne veux pas rentrer. Et là, tu es connecté à l'arbre familial lorsque tu es là-dessus, sur toi. Ok. Moi, l'histoire se répète, c'est clairement ça. Et puis, bah ouais, ouais, clairement, je suis là-dedans. Ok. Ok. Mais c'est... Euh, ok. Donc, en fait, le, le, la chose qui revient, c'est « Sois douce ». En même temps, quand tu me dis ça, tu pourrais me dire... Quand je te dis ça, tu pourrais <rire> me dire « Mais en fait, ça veut tout et rien dire, quoi ». Sois douce, euh, quoi, je dois acheter du papier cul Moltonnel Non, ce qui est très paradoxal, Samuel, c'est qu'on me dit souvent que je, je, je suis douce. Et, mais okay. Sauf moi-même, vraisemblablement. Et ouais. voilà. Et là, tu touches le truc, c'est que c'est toi vis-à-vis -vis de toi. Ouais, ouais. Mmh. Okay. Se faire violence ou être violent avec quelqu'un, c'est pas obligé de se voir. Ouais. ouais. Une ouais. relation avec quelqu'un peut être dans les apparences hyper saines. Et, et pourtant, c'est le chaos derrière, c'est la merde derrière. C'est très fort ce que tu dis, ça résonne vraiment beaucoup. Et c'est l'arrière-boutique qui est a... à aller voir. Ok. Va voir l'arrière-boutique tranquillement, rencontre cette notion de processus, rencontre cette notion de... De comment je peux être douce avec moi-même. Mmh. Ouais. Et après, bah, tu vas cheminer comme, euh, comme tout le monde et euh, faire de ton mieux avec les outils que tu as. Ok. Mais du coup, il mmh. y a yeah. effectivement le spectre familial de l'arbre familial, de cette dynamique de... P je, je pète un câble. Euh, mmh. Pose tes choix personnels. Et tes ouais. choix personnels, c'est ta liberté. Mmh. Ouais. Donc c'est créer ton propre modèle en allant explorer aussi le modèle préétabli sur lequel tu es fondé, c'est-à-dire le familial, l'arbre familial. Mais vraiment le, le, le côté le côté pétage de câble, ça renvoie à du pur émotionnel chez toi. Ok. Je reconnais ça dans les femmes de dans les femmes de ma famille en fait. Ouais. Vraiment. Ouais. Il n'y a plus qu'à aller voir ça chez toi Ouais je pense que voilà Charité bien ordonnée commence par soi-même On est là Précisément, <rire> Précisément. Ouais, bah, Écoute je te remercie Samuel Avec plaisir et puis, bah Écoute à très vite Sympa ce format Ouais il est ouais. J'avais peur qu'il n'y ait personne Finalement il y a du monde Donc je suis hyper content <rire> ouais, ouais. Mais euh, merci pour ta question en tout cas ouais. Et bah, à... bonne intégration ouais. Et bonne soirée à toi ça marche. Merci Salut. Samuel. Au revoir, à bientôt. Euh, donc on est bon. Ce qui est bien sur Zoom, c'est que je peux verrouiller la réunion. Plus personne d'autre ne peut rejoindre la réunion. Je suis... J'ai tout pouvoir. <rire> je suis un dictateur. <rire> c'est cool ça. Ça fait plaisir d'avoir les outils matériels pour mon côté dictateur. J'adore ça. Alors, euh, vraiment, ouais, c'est un vrai plaisir ce format. J'avais, euh, Je balisais un peu lorsque j'ai vu qu'il y avait deux personnes, simplement deux personnes, euh, euh, avec euh, Pascal et... C'était Monique Non, c'était pas Monique. Je sais plus qui c'était. J'ai oublié le prénom, mais... Euh, mais finalement, ça vient, les gens... Bon, il y a quelques, gens, quelques personnes qui n'ont pas... Euh, qui n'ont pas reçu le mail et ça je vais les traiter euh, Si ce, ce message s'adresse à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo en, en replay si vous souhaitez participer au live comme l'a fait Cécile, Alex, Elvira, Monique etc, etc. allez vous inscrire sur ma euh, sur mes mails privés j'envoie un ou deux mails par semaine maximum dans lequel euh, je décris de manière brute, directe euh, tout ce qui me traverse autour d'une thématique. Toutes les clés que j'ai pu expérimenter. Euh, afin que tu puisses toi reconnaître de manière pleine et entière qui tu es. Que tu puisses reconnaître ta manière unique d'être humain. De même, bah, sans concession, sans détourner le regard. Et... Pourquoi je fais ça par l'écrit Parce que l'écrit c'est quand même un biais, un biais d'expression qui me. Euh, que j'aime. Parce que je n'ai pas toujours été aussi à l'aise à l'oral que je l'aime, que je le suis maintenant. Et encore même maintenant dans certaines situations, c'est la galère. Euh, et donc euh, quand euh, dans mes jeunes années, bah, euh, c'était euh, l'écrit mon biais favori. Et que l'écrit permet vraiment de poser les mots justes, de prendre mon temps. Et euh, au bout de 14 ans de travail sur soi, en fait, euh, le, le, la, le, la technique entre guillemets la plus directe que j'ai pu trouver pour évoluer, c'est euh, la reconnaissance de soi pure et il euh, n'y a rien d'autre. Et donc ces mails me permettent ça et te permettent aussi ça parce que par, du coup par truchement, en résonance, en miroir, tu vas pouvoir toi voir quelles sont les clés qui me parlent. Ah tiens, c'est tel mot anime telle chose, telle émotion en moi, et faire le boulot de travail sur soi en autodidacte. Euh, dans ces mails, il y a aussi du coup euh, les liens Zoom pour participer à cartographie de l'inconscient humain et à entretien, euh, entretien avec l'unité. Et il y a aussi des euh, tarifs promotionnels sur mes euh, rendez-vous collectifs, sur mes euh, ateliers collectifs. Si vous souhaitez aller voir mon site internet et précisément pour aller voir mes prochains, mes prochains, mes prochains, oui, mes prochains ateliers collectifs n'hésitez pas à aller sur mon site internet tout en bas de la page de d'intro, la page d'accueil, il y a mon calendrier en ligne et il y a tout ce qu'il faut, euh, il y a tout, mes stages en forêt euh, jeu de l'inconscient mes stages en forêt, jeu de l'inconscient euh, mes stages en ligne il y a un stage en ligne que j'ai préparé autour d'un thème, mais je ne sais plus c'est lequel motivation profonde et chemin de vie voilà, c'est ça voilà le, le prochain thème, c'est motivation profonde et chemin de vie, et donc pendant trois jours euh, on va tourner autour de ce thème Voilà. et il y a aussi mes conférences surprises, donc euh, vivre le changement qui se... en fait une fois tous les deux mois bah, au lieu qu'il y ait un thème comme message un message en ligne et eh ben c'est une conférence surprise on va s'enraciner dans les énergies du moment à travers des jeux à travers euh, moi communiquer avec euh, verbaliser ce qui se passe autour dans la structure et ensuite je j'exprime je, un thème et vous me posez vos questions et je peux vous donner des clés plus concrètes enfin bref tous mes ateliers collectif y sont si vous avez besoin d'une séance n'hésitez pas à me contacter par mail donc toujours sur mon site via mon site internet samuelannibal.com sur ce merci vraiment euh, d'avoir participé à cette tout, à ce tout tout, tout, tout premier format euh, unique euh, sur zoom ça fonctionne bien je vous souhaite une euh, souhaite une chouette soirée reposez-vous bien merci à toutes les personnes qui ont participé euh, sur le chat merci à toutes les personnes qui ont posé les questions parce que c'est toujours un courage de dire bah il se passe ça dans ma vie je sais pas il faut un courage vraiment énorme donc merci à vous tous et à vous toutes à vous toutes. parce qu'il n'y avait pas d'homme ce soir et puis voilà donc sur ce euh, je dis au revoir à Youtube j'arrête la diffusion en direct et euh, bah, belle soirée à tous salut